Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc avec la ravissante, et célibataire, Miss Miaouge et le beau fait téméraire d'Instructeur G. Ces derniers reçoivent un monstre dans leur émission, et le sujet du jour est le bestiaire de Monster Hunter World. Les monstres sont très importants parce que sans eux, nous autres chasseurs, nous ne pourrions pas chasser dans Monster Hunter World, le Barros et le Lavazote ont été confirmés, mais qu'en est-il de notre invité Merci du commentaire. Sans plus attendre... Voici notre invité... Zinogre Merci de me recevoir Bienvenue Salut Zizou, ça tchatch C'est moi, l'instructeur J'ai un mauvais pressentiment... Oui, formidable Vous êtes un monstre formidable Et les fans de la licence ont des questions à vous poser <rire> Découvrons-les, c'est à vous Bonjour, je suis Cookie, un petit youtubeur MH Dans le nouveau Monster Hunter, les combats seront vraiment superbes Et je me posais la question, est-ce qu'il serait possible de vous y voir Mais voilà une question qui est très intéressante Dinogre, serez-vous là La question est compliquée Je suis le monstre flagship de ma third, mais il n'est pas prévu que je sois dans World. Mais qu'est-ce qu'il est modeste Je suis le monstre flagship Mais ce que les gens préfèrent, c'est goûter ton OSD plutôt que de te combattre Comment Reprenez-vous, instructeur. Tout va bien, tout va bien. Je lui en pas. Mais oui, tout va bien Zizou est venu ici de son plein gré Et n'oublions pas que s'il y a un problème, je suis l'instructeur Bien, oui, passons à la question <rire> suivante... Ah, apparemment, il y aura des monstres en DLC ah ah, Peut-être que vous en ferez partie, vous pouvez nous en parler En effet, il y aura des monstres en DLC. Pour ma part, je n'ai pas plus d'informations car je n'ai pas renouvelé mon contrat avec Capcom. Donc j'imagine que ce sera pour plus tard. Mais je suis confiant. Eh oui mon petit Zizi, t'es démodé maintenant. Non, non, pour un bon DLC, il faut un monstre vraiment badass. Attends voir. Mais le Devil Joe, il sera pas mal Quoi Ce cornichon de Devil Joe Kiki, Qu -qu -qu -qu question suivante Monsieur le Zinog, avez-vous. Euh, une petite amie Pas en ce moment. Mais je trouve ma PlayStation 4 plutôt attirante, alors peut-être qu'un jour, elle et moi, on pourra vivre... Mais de quoi parle-t-il avec sa PlayStation Mais t'inquiète, bro Enfin, tu sais, je t'appelle comme ça parce qu'avec ta soeur, on... QUOI a... Instructeur, vous savez que vous allez vraiment trop loin Mais non, mais non Zizi et moi, on est frangins, maintenant Et au fait, je voulais te demander un truc. Bon, entre nous, tu le caches ton jasme quelle impudence Pour qui te prends-tu, espèce de casual On en apprend tous les jours... Les monstres sont si intéressants... Joyeuse fête et à la prochaine Bonne chasse à vous Et c'est ainsi que ce nouvel épisode de Monster Hunter World Parody se termine. Mais nous nous reverrons bientôt. Ne vous en faites pas Bon, euh, au cas où, je vous souhaite de bonnes fêtes. Mais Noël, c'est dans trois jours. Oh merde! ah eh mais en fait, dans cet épisode, à part manger, j'ai rien fait! Ouais, mais moi aussi, je te rappelle que j'ai rien fait, donc t'as pas à te plaindre! Eh, eh, ça te dit qu'on fasse la fin de la vidéo, qu'on fasse le trou? Ouais, vas-y, euh, bah on a on va faire, de toute façon. Ouais, alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à follow si c'est pas déjà fait, et à partager la vidéo, c'est le plus important! Euh, tu sais pourquoi c'est le plus important de partager une vidéo? Euh. Non je sais pas mais en général les youtubeurs ils disent que partager c'est le plus important alors euh, je le dis. Ouais ok euh, ça marche. On remercie également Evolvo ainsi que Redondon pour avoir fait la miniature ainsi que l'extrait musical que vous pouvez entendre maintenant dans cette vidéo Et la miniature elle est pas dans la vidéo du coup parce qu'elle est hors de la vidéo, c'est ce qui vous a incité à cliquer dessus, avec un titre aussi qui peut être légèrement putaclic. <rire> euh, c'est pas putaclic Ah bon Ouais. Ah ouais. Ah non, en fait. Mais tu viens de dire que oui? Euh... Non, je me suis dit c'est pas putain que... Allez! Bonne fête et tchooooks!